Donc c'est le mot célèbre de Winston Churchill la démocratie est le pire des régimes, Allez. mais euh, on a à l'exception de, de tous les autres. Oui. Enfin, Churchill, Churchill qui avait fait, dit Churchill. ça. Bon, <coughs> on est tous un peu. Churchill euh... disait pas ça. Il disait, ah. il disait, on a pu dire, on ouais. a pu dire que la démocratie était la pire forme de gouvernement, à l'exception de, de toutes celles qui ont été essayées au fil oui. des temps. On a pu dire que, mais, la citation de chercher les est complète, elle, elle dit le contraire de ce qu'on lui fait dire. Mais, il existe le sentiment large, largement partagé dans notre pays que le peuple doit être souverain, souverain de façon continue, et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres oui. qui en sont les serviteurs oui. et oui. Est tous les oui. non oui. les maîtres. c'est oui. oui. pour ça qu'on est non, tous, oui. tous oui. d'accord. Oui contre On est d'accord. Mais, mais, mais, mais vous rigolez. Ça que ça mais vous rigolez. Si. Le peuple n'a aucun moyen si de regarder ses maires.